ok, alors, bon, excusez-moi, c'est la première fois que je vais faire ça. Euh, en gros, là, je dois expliquer toutes nos recherches qu'on est depuis. Ok, donc, euh... Bon, je réessaye. Ok, alors, euh, bonjour à tous. Tout d'abord, je vais qui je suis et pourquoi je dois vous parler aujourd'hui. Alors, je fais partie d'une équipe de chercheurs. Euh, envoyé dans le monde du bas. Donc, euh, il s'agit d'un projet euh, nommé Underworld Life. Donc, littéralement, le monde du bas. C'est un programme de recherche, en fait, qui a pour but d'étudier les différentes espèces dans le monde du bas. Donc, on a été envoyé, euh, trois, on a envoyé trois équipes de biologistes euh, qui ont été missionnées de chacun étudier une, une espèce spécifique du monde du bas. Donc, euh, les monotremes, la villarverre et les amibes. Donc euh, au début, quand nous sommes arrivés dans le monde du bas, euh, l'excitation se faisait vraiment ressentir dans les équipes. On était tous très contents d'être les premiers à arriver dans un monde qui nous était totalement inconnu. Mais malheureusement, ça a quelque peu mal tourné. En effet, nous avons, du jour au lendemain, nous n'avons plus aucun contact avec le monde du haut. Enfin, bref, comme notre avenir est assez incertain, nous avons décidé de, avec mon équipe et je pense que les autres équipes ont fait de même de réunir toutes nos recherches en une série de vidéos. Bon, excusez-moi et excusez-nous en général si le son est vraiment très mauvais et que parfois c'est coupé ou que vous entendez des bruits etc. Euh, comprenez notre situation s'il vous plaît. Bon, nous sommes le jour 1, on va essayer d'être un peu plus enjoué au niveau de, des vidéos pour que vous compreniez vraiment Qu'est-ce que notre sujet Bon, jour 1. Euh, J'aimerais vraiment vous donner les différentes dates auxquelles nous sommes, ainsi que les jours, les années, mais je ne me rappelle de rien, malheureusement. Et j'ai perdu toute notion du temps. Donc euh, revenons-en en base, aux bases. Alors, mon équipe et moi-même, nous traitons le sujet des monotrèmes. Dans le monde du haut, comme de, du bas, on retrouve les mêmes espèces de monotrèmes, les orinotorinques et les équidnées. Pardon, excusez-moi. Dans le monde du haut, on les retrouve en Tasmanie et en Australie. Où il est très ardu de les observer dans la nature. Ma collègue ne pourra malheureusement pas continuer sa vidéo, je vais donc finir à sa place. Elle parlait précédemment de la difficulté à trouver ces espèces dans le monde du haut, mais cela n'est pas plus facile dans le monde du bas. En effet, ce sont des proies pour le démo-gorgon, un peu comme nous à ce moment. Les monosrèmes ont pour particularité de pondre des œufs en allaitant leurs petits ils font partie du groupe phylogénétique des mammifères. La définition la plus commune d'un mammifère est la suivante. Un organisme possédant des glands de mammaire serait capable d'allaiter leurs petits. Ainsi, les monotrèbes rentrent dans cette définition. Nous pensons que leurs particularités leur, particularité leur permettent de traverser les deux mondes. Leur localisation pourrait nous aider à trouver le lieu où se trouve le portail. Ici le docteur Leaf, professeur spécialisé dans l'étude physiologique, comportementale des ornithorynques et de leur évolution. Je travaille sur le projet Underworld Life. Euh, et plus particulièrement sur le projet des monotrèmes. Le scientifique Debré et moi-même avons dû prendre des chemins opposés pour continuer nos recherches, quand, lui étant spécialisé dans les équidnés et moi dans les ornithorynques. Je suis désormais seule. Je crois avoir compris. Euh... L'ornithorinque peut voyager entre les mondes grâce à son lieu de vie assez fixe que l'on retrouve dans les deux mondes. Euh... Pour trouver un ornithorynque, il faut que je me rapproche des cours d'eau. Je viens de trouver une dépouille d'ornithorynque. Je l'ai retrouvée flottant sur l'eau d'un lac. L'animal a été attaqué par des créatures qu'on retrouve uniquement dans le monde du bas. Heureusement, le cadavre est quasiment intact. Je vais, je vais pouvoir l'étudier. Ok, je viens de finir l'autopsie de l'ornithorynque. Son adhonté de très nombreuses caractéristiques étonnantes. Tout d'abord, il s'agissait d'un mâle de 50 cm, environ de longueur, et il pesait 2 kg. Les constats sont les suivants. Son bec, qu'on retrouve ici, euh, est mou et semblable à celui d'un canard. Néanmoins, le, le bec du canard est composé de kératine. Celui de l'ornithorynque est recouvert d'une peau élastique, qui lui permet de fouiller sa nourriture dans, dans la vase. Sa queue ressemble à celle des castors euh, D'après les gentillons de sa fourrure, euh, que j'ai en ma possession, euh, elle indique que la fourrure euh, de l'ornithorynque s'apparente à celle de la loutre. J'ai enfin pu extraire le liquide contenu dans l'éperon, donc l'éperon qui est une sorte d'aiguillon euh, au niveau des pattes arrière de l'animal. Euh, D'après les analyses, il s'agit d'un puissant venin. Au cours de mes nombreuses recherches, je me suis souvent fait piquer par toutes sortes d'espèces venimeuses, dont l'ornithorynque. Comme le venin de certains serpents, la douleur du haut poison est insupportable. J'en garde d'ailleurs de très nombreuses séquelles. De ces observations, on trouve de nombreuses similitudes entre l'ornithorynque et d'autres espèces. Il serait facile de dire que l'ornithorynque a volé ses caractéristiques à différentes espèces, mais il n'en est rien. En effet, toutes les descriptions faites précédemment sont des convergences évolutives entre l'ornithorynque et le canard, le castor, la loutre ou encore les reptiles. Une convergence évolutive est une caractéristique que possèdent plusieurs espèces sans que cela soit dû à un héritage d'un ancêtre commun. La caractéristique est acquise indépendamment par les espèces au cours de l'évolution. J'espère pouvoir retrouver un jour le docteur Debré, afin de voir si ce dernier a trouvé également des convergences évolutives qui sont propres à l'échidonée. C'est ma première vidéo, on m'a demandé de la faire par là. J'ai pris l'endroit où je pouvais à peu près, mais des mots bizarres, je pense que ça va être possible. Ici le scientifique Debré professeur spécialisé dans l'étude physiologique comportementale des échidnées et de leur évolution. Le nom échidnée viendrait de Echidna, une créature de la mythologie grecque moitié femme, moitié serpent. L'animal était perçu comme ayant les caractéristiques à la fois des mammifères et des reptiles. Ces animaux sont solitaires et peu nombreux. J'y suis enfin arrivé. Après plusieurs mois de recherche, j'ai enfin réussi à trouver un échidnée. Ce dernier semble identique à ceux que l'on retrouve dans le monde du haut, mais il ne semble pas pouvoir traverser les deux mondes. Sûrement parce qu'il n'a pas de milieu de vie, de vie fixe. Au cours des prochains jours, je vous confierai les diverses informations que j'en retire. Ici le docteur Debray. j'ai en ma position une échidnée femelle. Cet individu va m'aider à dresser une liste des convergences évolutives des monotrèmes. La première chose que nous pouvons voir, c'est que l'échidnée a des pics sur le dos. Comme pour l'hérisson. il s'agit d'une caractéristique qui le protège des prédateurs, comme le Gargon. Cette horreur n'a pas envie de se faire piquer. Ok ok, c'est mon char de parler de toi. Je suis de retour. Excusez-moi le cadre peu professionnel, mais je fais mon maximum. Alors, où étais-je Ah oui, je parlais de mon équinée et de ses convergences évolutives. En effet, j'ai pu remarquer lorsqu'il se nourrissait de fourmis à qu'il possédait une longue langue comme les fourmiliers. On constate dès lors un très grand nombre de convergences évolutives. Après plusieurs mois de recherche, ma collègue et moi avons dû nous le séparer. Nous nous sommes retrouvés au niveau d'un immeuble désaffecté. Nous avons conversé sur nos observations distinctes fait sur les ornithorynques et les échidnés. Tous deux avons trouvé de nombreuses convergences évolutives, mais pas seulement. On dénombre également un grand nombre de caractéristiques qui, contrairement aux convergences, sont héritées d'un ancêtre commun. Ces caractéristiques ancestrales sont appelées des simples Par exemple, les ornithorynques, les échidnées, les oiseaux et les reptiles, ont hérité d'un ancêtre commun la capacité à pondre des œufs et un cloaque. Le cloaque est un orifice unique qui permet l'éjection des excréments, de l'urine de la semence. On pourrait se demander pourquoi la majorité des mammifères, les placentaires par exemple, n'ont pas ces caractéristiques. Eh bien, ils les ont perdus au cours de leur évolution. Parmi les simples propres aux monotrèmes, on peut parler de l'allaitement qui se fait sans dons. Mon collègue et moi-même avons remarqué que les monotrèmes, pour nourrir leurs petits, suent du lait au niveau de leur crête mammaire. Ma femelle équinée vient d'avoir des petits. J'ai pu ainsi prélever et analyser un échantillon de son lait. Ce dernier a des propriétés antibiotiques insoupçonnées. Le lait étant évacué par les pores de la peau, puis léché par les petits, il est initialement un milieu propice à la prolifération des bactéries. Les propriétés antibiotiques du lait renforcent ainsi le système immunitaire de la progéniture. Enfin, une dernière symplésiomorphie a été constatée entre l'ornithorinque et l'éperon. Les, les, les mais attention à la confusion qui peut s'en s'ancrer. L'équillon est une symplésiomorphie des monotrèmes, mais le venin contenu à l'intérieur est une convergence évolutive partagée avec certains serpents. Appartiennent au règne des mammifères ils ont toutefois de nombreuses convergences évolutives, des caractères semblables avec certaines espèces mais qui ont été acquis indépendamment au cours de leur évolution. La ressemblance troublante des monotrèmes avec d'autres espèces s'explique également par des simples iomorphies, des caractères ancestraux hérités par un ancêtre commun. Je dois repartir. Je joins à cette vidéo un fichier donnant toutes les coordonnées détaillées de la localisation des monotrèmes. C'était le docteur Debray.